Vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez le move. Père Noël, bonsoir, je me représente à Wasseon. Oh c'est toujours un nom. Dans le jargon de Thomas Croisière, hein, qui cette année encore hein, je suis sûre, a dû te commander pour Noël un nouveau stock hein, de, de blagues carambards, et eh bien on pourrait dire hein, que je Merci. suis une sorte de, de naufrage, hein, de, de l'amour. Je... C'est vrai que si, si je devais me définir Père Noël, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un tire-fesse hein, qu'on aurait mis à la disposition d'un cul de jatte. Hein. Donc, personne ne, ne saisit jamais les perches, un peu C'est un peu dommage. Tu l'as compris, Père Noël, hein, je suis toujours célibataire, hein, sèche comme une plaque d'eczéma. Elle hein, hein, de devoir continuer à t'écrire à 35 ans passés. Hein. Une lettre à laquelle cela dit, a priori cette année, hein, tu devras avoir le temps de répondre, hein, puisque selon la prédiction des Mayas, hein, qui prévoit la fin du monde pour le 21 décembre, hein, soit trois jours avant l'orgie de Noël, et bien, euh, cette année, mis à part ta micro-tournée hein, du côté de Bougarache, et bien, et bien, on peut dire hein, que tu vas avoir le temps de, de forer la donne hein, comme vous diriez, de de Mère Noël. Et en parlant de, de mettre la dinde au four, justement, ayant investi cette année dans, dans un bunker hein, du côté de, de Bougarache, avec des amis de la Morinade, aussi dégénérés que, que désireuses de faire partie, elles aussi, de, de l'humanité de demain, Et eh bien, eh bien, je laisse la parole à, à mon amie Monique, originaire initialement de Namur, hein, qui souhaitait te laisser hein, un petit message. Père Noël, <rire> Mon étonnant, tu l'as bien compris, à la fin des temps, après chagrin, pour une du coup un peu, pour en avoir discuté, marie hein, qui l'a dit toujours aussi mon frère, mais c'est un autre débat. Quasiment et moi, je trouve personnellement qu'il serait vraiment dommage hein, de te laisser l'espace s'éteindre à hein, sa une dernière fois, de te convaincre, de, de mettre en fait un petit jésus dans ma crèche, de me <rire> <ma> bouger <rire> <et la rire> <l 'air rire> Ça va, Merci hein, Monique, je, je pense que, que le Père Noël voilà, a bien compris, t'as une requête à voulu Assez ah, légitime, mais qui d'expérience restera probablement sans, sans suite. à hein. ah, de également Père Noël chez hein, mon ami qui originaire du, du nord de la France, qui, qui aimerait, elle aussi, je crois, t'adresser un petit message. BUDOI J'peux plus ça, le mien J'ai de fou de mes doutes pudouffulées Moi, j'ai une grande mien Moi, j'ai des poux dans le Je J'sais pas que le père Noël est plus Et merci, bien bien, Merci, Donc, Comme d'habitude, on n'a rien compris, mais ça, ça avait l'air sincère. <rire> <Un> bref, Père <rire> Noël, vous avez le plus ou moins compris cette année, dit, dit en fond de notre bon père de, de Bougarache. Bien, eh bien, Monique, Jacquette et moi n'avons hein, qu'un souhait finalement, hein, celui de pouvoir enfin sauver l'humanité hein, avec un mal au consentant hein, de, de type caucasien ou canin, ou peu importe, tant qu'il est aussi fertile que, que serre au négatif. Hein. De ces petites hein, Père euh. Noël, je, je te laisse te mettre au boulot. En attendant, on sache qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'aurais tenté ma chance en Sibérie hein, pour survivre dans la Taïga, hein, de pêcheurs russes, non, non pas hésiter à, à bouffer la ramie, non hein, c'est comme moi, le, le gibier de l'amour qui est en toi, n'a qu'un souhait finalement, hein, celui de pouvoir enfin passer à la casserole, comme on dit, eh bien, eh n'hésite pas à m'y rejoindre. Ah, c'est tellement mignon Bravo